Très bien. Je suis un so Guinée-Mérfouris, je de guinée la la guinée Singe, on fait maintenant une à groupe y a un bruit, on a un c'est l'oreille, la guinéka traite maquina, ouais, ouais, la est traite maquina, à chinois qui m'a, à libanais qui m'a, à nous, à hindous qui m'a la guiné, fait n'en qui n'a pas mouru à ni roi, jamais plus grand jamais. Mais on a forment, euh, Ali Kamara, le commandant Ali Kamara a voulu si c'est, et kalamba kamara tant d'autres. parce que, Agbegbe benanana, qu'elle fait Alpha ratamba, mamadi Nare Soro, troisième mandara Fema, anarais sigiri, anarais Soronkoni, Soronkoni, anarais sa kassa. Namirena. mamadi Dumboya, Il y a les honneurs Il y a de Il la Guinée. Ont fait des gens qui Il des gens qui la... des parce que la quinè, Kamu noama trois, trois, troisième mandat noama pour Alpha. On me relire qui On man quel manèm on remarquait. C'est fini bon Adama Kenderira. On fini bon Adama Yufari man. transition. On fait la réamirée privée ravière. Il ramirée Fara. Alors que où il gagne Yahoo? C'est bien, mais on ne sait pas a pas le patron pour ça. Il y a dit, il m'a ne dit, il On ne dit, il On parce que vous êtes des que vous avez que vous avez Libérez-les, vous avez dit que a que PDG, vous êtes pas le vous faux types. Parce que PDG, dit il vous dit que PDG, dit vous dit dit dit dit Wallahi, il n'y a Parce que, je ne suis pas fadé, ou acharné, basse-côte d'une, mais contre. Je ne Parce que, à fin d'arabe, les militaires de la Haute-Guinée, ou les, les c'est pas moi, qui drogue des drogues, qui ont des drogues, qui ont des drogues, y compris les cadres de la Haute-Guinée, sont, de Haute sont tous des malhonnêtes. Je ne suis pas d'arabe. Ça a été dit en Guinée par Alpha Condé et c'est vrai. Tous des malhonnêtes criminels. Mais cette fois-ci là, mm. on a bore au ali fene. il y a eu l'affrontement. Alcône a, eu il y a eu éliminé des kinra à moi éliminer ma. Moi ma mère jusqu'à la fin de cette transition, niens, autant me ressouli, alati Et on a le monde après la transition fait béninara et puis on me donne ma douane d'aide. Et on a le monde force spéciale agbègbe na au feyang na na na na feyegi. On a le monde là na c'est arrivé. Alors, non du sou, c'est na Il y a des qui a un de a de hauteur Il dit mon frère, Il une des mais, a de métaux Il a PDG de écoutez les envois on en a pas mourir au rarabéra n'y écoutez les continuez à faire du mal à obama fin d'être de d'éliminer les jeunes là wallahi haute guinée à pouvoir d'amour au talaman parce que une fois à la bama ou le c'est la vérité mais le bâton le pouvoir surtout ou acquis, ou on a pouvoir rendu, c'est-à-dire, c'est pas moi. Oui, là, ça n'a comptera pouvoir, ou t'en a brin canari. Et malgré que, à a brin finissera, autant officiers des soi-disant officiers y compris les cadres civils, accompagnés par certains cadres sous-sous, tous ont trahi la Guinée. Mais l'histoire nous jugera vous, des affamés que vous êtes, des pauvres types que vous êtes. Il dit mais tu n'as pas un sens de réflexion. Celui qui a une famille doit avoir, doit avoir un sens de réflexion. L'esprit de partage, l'esprit de tolérance. Parce que la vie, moi je prends la vie comme ça dit, quelque chose d'éphémère. Quelque chose d'éphémère. Mais au-delà pouvoir tongo, Etino yara wa finde krira wa findi sessar wo gamrefade oo ga ekonomi tripote wosga oọlu naki. Amara ma na fa bawi ma bowi dibiri nalamamma a so wo kafoọuma wo mali wo gi mali paske ba nara wogine gi toroma, toma muna nama, wo matima irebiri nde fama nde ragdi fi ma Artis Indena, nest Yalank, pas? Je suis dit On je songe dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis pas contre je dit que je suis dit que je suis dit de dit vous avez des enfants. Vous avez des enfants Au fait des choses. C'est je suis très bien. bien. de problème individuel. Mais je que je suis très Il mon dis à bien. Je suis Mais, bien. Je bien. a bien. O bare torturé et donné au Makolo. Wala kramba fade. Ano nrayti n'a pasi quel fala? Un capitaine quel fala sous sila Makolo. O bare torturé, o bare ay raba wo hwanira. Ne ala femme ra géré sodé d'une Idi ami. Bala, on a crime crime crime n'ay ti kui, aura attraper mané. Momou diama wo Abada! A WOKENE, WA ou, yikini, kinara, EN noa, cobre, le donfe, et fere, keli, EN yamara, cobre, tongo, EN msa, cobre, transfere, la. Ou bien, ou, mire, il FE, ne et siga, ou, tant, quel, monde, monde, ma. Ou, dunia, PDG, moi, salé, la guinée. c'est fini. Quand Parce que vous êtes inutile! Zéro! Il y a, a, il y a présence dans l'armée guinéenne, Zéro! Faut que la Guinée soit armée détruite. Il y a ce combat qu'on a fait qui est flanqué ici quelque part. Où il est? Regarde-moi ce procès. Mal instruit, le président Elda a dit, pas on dirait, alors pique-y mais il faut ah, parce qu'il est téléguidé. Fais ça, fais ça. C'est lui qui doit normalement instruire ce procès. Tout le monde a vu 94-95 avec Chef qui n'était pas là, qui n'a pas suivi le gars. là. C'est comme ça. Et ce procès, c'est un procès criminel. Il doit y avoir des, des, des, des personnes compétentes, pas des personnes manipulées. Okay? C'est une honte pour la nation. Oui. Les, les vendeurs de drogue, les, les diamine, les balles sont là, ne font qu'enarquer les gens. Mais je, je vous préviens. Nous avons combat d'enfer le Facebook. Après la transition, qu'on vérifie. Je connais que je connais là. et barfara. oui mais là. on là dans un guet inaki parce que nous t'aurions installé en place alors qu'ils avaient tout le temps de mettre tout en place mais ils n'ont entendu mais les matites m'a dit les mots non matites parce que si ils n'ont entendu très bien euh je vais joindre mon frère Fodé Abbas. na recherche ça mais me joindre là D'ailleurs, il faut faire des choses. des choses, mais il faut faire des choses. Oui, mon frère. Alba Bangula sont mariés. sont sont mariés, Voilà. Non, Non. Alina que les gens ont fait un an et ils ont fait un an et ils ont fait un an et ils fait un an et le PDG n'ont pas fait un 5e colon, 9e colon. Tout ça là pour éliminer des bonnes personnes et donc on a quitté tout. Rien de réforme de construire le pays, ok, mais zéro à la base. Donc, on oh... a mal écarté. Non, on a dit mal. On a dit mal. Il y a un colon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 et rigi grand malone du pora il sera évolution pora mais j'ai l'impression qu'on aurait dans na ils sont anachroniques c'est-à-dire ils rigi va dans du temps présent c'est-à-dire on a dit ne fait ras siècle quoi c'est-à-dire et j'étais préparé pour des siècles c'est-à-dire vraiment étant rigi cinq grands génial alors que non, on a dépassé ça. On a fait kotia. On On fait On On Maintenant, les autres la fonctionnent avec l'énergie propre. de la avec l'énergie au Il y en de se défendre. Il est Que Il est en que Il à Il de Il Il Il mais il ça, il a dit. Il ne s'est pas fait ça. Il ne Il ne s'est pas fait ça. Il ne s'est pas fait Il ne s'est ça. Il ne s'est Il a pas fait ça. Il fait Il ne s'est pas ça. Il pas ça. Il ne s'est pas fait Il Il il faut que cabinet. Parce que faylouan, faylouan, fang de fang de fang ma, Parce qu'ils ont un travail de travail. Parce de un il suffit seulement Il y a des gens qui les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont je sais parce que et moi 84, 85 à yeah. la La Guinée a une telle heure maintenant parce que hein? Révolution de la Guinée, on a sorti gris. Mais la Guinée a tous refusé. De faire une bonne lecture de son passé c'est à dire on a ou ma histoire interrogée parce que le ou gars nayara eu un il a voulu quand même sur le plan économique il a créé ce qui eh, ce part. et il a développé beaucoup de, de projets en forêt mais a développé le projet coton projet coton il a développé ça où à Kankan, à Haute-Guinée Nahu Nakana Oumamire Nahu Nakana et il a développé encore des projets en basse-côte À Arawa on a sans avec les Malaisiens, le Malais, il a voulu que Onga nabil naba, Ongaa yere ramo, Onga yere sende, Onga toro sende avec caméra basque et comme faire ainsi narrative ici dessus. Ne runa kanan. A de nana nana qui, Masamuza, fidèle, mais un nana il a été ministre. Le l'élevage ou quoi, là, je sais pas. Mais il a, il a bougé tout ça. À la minute, toi, tu vraiment un Et temps Et tu as vraiment eu un Avec du verbiage. tu as a Et tu un syndicat. Et tu as vraiment eu qui. qui. Mais où est-ce que tu n'as pas dit là, tu dit Tu on dit dit. C'est des gens, et me oui. laissent et le me et ils Et pas dit, tu n'as pas dit, tu n'as pas pas dit, tu n'as pas dit, tu un pas dit, pas il est bien tourné. Il a le projet il agriculture là a un mais a il a pas Il Il pas pas pas de Benjamin Doumaï, dans un juif, a pas un Il je ne sais pas si je suis un peu plus fort, mais Guinée premier pays exportateur. Je ne sais pas si je suis un peu plus fort. ne pas si je suis un peu pas pas pas pas a moto na so, les moto Andro, Yamaha, a et les hein? le a plusieurs le Japon, le pas pas barreau pas l'autre crime, le barreau de l'autre crime, le barreau de l'autre crime, le pas de a le nous que nous avons un crime contre la Rafa et les policiers avion. Nous nous Nous Personne. Parce que ceci est un arrêt. Nous avons un Nous Nous sommes dans la globalisation. On est en Amérique, en en France, mais il a de à la redondance, alors fallait bien se laisser de côté. On est Alors, où les le Où Parce qu'on au moins, il y a qui est dans la danger. Dans ce qui dans la fama. Alors, il y a la fama. Il y a et Il Il y a femme dans la Il y a la superinflation. Il y a la dans Il y a la qui la Il y a Il a le <Sér> le okay. hmm. mais a encore besoin de banque centrale il faut ma couvrir nous avons une banque centrale qui est et aujourd'hui il m'a que à couvrir notre notre et et 000 000 et et ça couvrir notre survie nous avons dollars a uh millions yeah, <SILENCIO> de dollars c'est ramidée c'est ramidée on nous avons une banque centrale qui est pas c'est là ça c'est Sénégal. fini a il faut prendre le profil il Moura plus Dengdé, quoi. N'est-ce Plus de cent et quelques contrats. Et quelques. Cent et quelques contrats. Mais il a eu un nombre, mais il a dire Non, parce que... Il Télévision ma, Ousmane Kaba. Anou Abaka Sidiq Kouloubaji. ministre de contrôle économique là. Kadri Faye. dossier présenté. Anou audité présenté. Télévision ma, akare. on na la réunion. Projet Coton na, nanayama. Projet Saint-Deville na, nanayama. Mais, il est qu'est-ce qu'il y a? Anou ba a été filmé filmane auditeur là à chaque transition, mais attends, Tango Mdjana n'a pas à Les fictifs. J'ai entendu la dernière fois. Non, les fictifs, ça, c'est autre chose. <rire> Avec les universités. Pour moi, c'est un deuxième DEMA. Moi, un dossier moi, un 22 millions de dollars. est ce qu'on a un Non. Mais quand on a signé pour la construction de l'école, et de l'hôpital militaire à Debreka, et tant qu'on dira, il était à l'hôpital. Et tant souris. Et tout le monde était état, il était à l'hôpital, parce que dans tous les pays du monde, l'hôpital faillit à souris, il n'y a rien. hm Mais comme j'ai signé, à son délire. À son délire. Hein? Et, et, et, et, et, comment il s'appelle? Et l'autre là. Hein? Et, Jabi. Mm-hm. Mais, contrat soit il agree agree. Setor... No. So a gré Hôpital Barati. Moumise Toi. Combien de milliards de millions Toi, est-ce qu'on a fait la fille? Non. saut dit, quand de reste combien de milliards de télos Non, de Et bon, le à la qui a Mais, Il y a Il a et surtout qu'il a des fibres, nous devons exploiter. Il rien colonnes, et et fibres, etc. Mais garde y a des gens va ne sont pas grâce a ne sont pas grâce dans un état, et puis on garantit l'impunité. A c'est des choses comme ça. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Il m'a Et il faudra La transition, puis, singapour, Pour qu'il pas de Parce que Alpha a pas de Il pas c'est problème, quoi Alpha faut que les la guerre, les minéraux de mais a comment, <rire> comment, <là? rire> comment ah mais il a a des résultats la 2010 ils sont tous protégés, pourquoi mais il a on a eu et alors, nous a Allô, tine, la fille d'Angry, ses cendères, n'a plus une colonne. Anna ou Nira, d'où si il nana, d'où si il Et puis 200 millions de dollars, contrat, à son entreprise qui est là, à Kaeti. Comment ça va mener? <commissioned> Comment ça va mener? Il nous a dit, et puis nous avons mis nos franguilènes. Il n'aura mené. On t'a perdu quoi, parce que l'inflation, on t'a pas L'inflation, je ma pauvre Parce que bon à artiste. Mais on dit, on dit a je suis d'accord. En partie, peut-être que mais mais on m'a de il a il Qu'est-ce qu'il a dit francs de il a, il a grâce à ce qu'il pas. m'a dit, a rien bille sous le il ça, ça ça à Mais, il a plein de là-bas, quand il pour, monnaie, oui, il a à roue. Mais, Ramouji, la Ramouji, à mon Parce que Ramouji, j'ai la comme il n'a manqué banque il a réagi sur Mouselabama. Et comme il a commandé Maïpara. Ah, me tout bien, bien, bien, bien. Mais pas ma kinare. Mais à il a d'achat dans le Inflation. Parce que il a dans sur le Et à Et il a de <Caitlin> Et <-esrit> Et <in> Un million de biens à Mini. Mais c'est n'importe quoi. Oh, si vous ne gérez pas bien, mais faire Parce que ne pas là. pas pas ne mais ont-ils que c'est ça Des fois, on a des On a des on dit. On t'a compris on a compris on a ainsi de suite à nous, c'est une réforme, bon. ce -ce. bon -ce parce bon. bon. Alors, Les que, on m'a mis que on Parce que, on a un un on m'a compté, on a mis on t'a on a pris on a mis on a mis on a mis on a et Tongo et Rani parce que taxe n'a pas maintenant on Tongo et ça a marché ainsi de suite. La dernière fois, on a expliqué qu'il le pétrole commandé à Kossia. Comme il y a le je Parce que ça, je suis je mais je ça Tongo Pétrole Je pétrole Pétrole, je un Pétrole, je la banque centrale a 660 millions parce que c'était un secteur qui était libéralisé, privatisé. Il a un secteur qui était été a été créé, a créé, il euh, euh, euh, euh, il a euh, euh, sa euh, euh, euh, euh, euh, il euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, et il y a 30 milliards. Oh, ben, eh, combien De francs guinéens. Et Mais il y a 30 combien de 30 milliards. Il a 30 en Il y a Il y a 30 Il y a ah, bon bon, investissement dans les secteurs qui peut vous rentabiliser demain. Parce que Il va se bon Parce que, à Goumbi, un Mais il y étant dans la marine sur le île parce que l'île traque dans dans tous les pays du monde et on ça c'est un droit le droit au logement c'est un droit fait partie parmi les anatomes de l'homme n'importe et nous on va faire la de qui le <regûté> ah, mais il faut pas faire ça, il Non! Même a la ça, on a On a fait la On de la On a On ça. On a fait ça. On la ça. a On On a fait une aussi, de une oui. que je avocat à l'école école Je suis magistrat à l'école magistrat école Moula. de formation de formation Je suis de formation école formation Je suis de un formation un et Je un a un on est non plus. Alors, il a beau régiger, il m'a beau régiger ma. Tu veux dire qu'il y mon acquis Non, mais... Hein Ah, mon frère, c'est à dire, Non, on est à couler ma boum d'effond. On est à couler ma boum On va la fala, l'is-non-nana, nana Ousmane Kaba, Aga intervention. à gundi, n'a il a pompe il c'est à dire, on a le on a fait une C'est pour qu'on a les années on a balancé la série. Parce que l'inflation est de Il faut que Parce que 2 millions. Comment on a combien On a fait un nous si on a on a Parce On a Parce que On a parce qu'il inflation, il m'a, il m'a, il m'a décrété pardon, et déflation, bien, il m'a décrété marrer. non, m'a, tout, tout, il non. C'est l'offre et la demande. Mais il pourra, machiner, il, il, il, il, il, il faut il a Mais il faut que le Il pas mara. Mais, à mon rien n'est contrôlé. On n'en a plus. Très bien, Pour avez dit que vous avez dit que vous que vous a que a avez dit que vous que vous avez dit que vous vous avez dit que que vous avez que il a que 300 millions d'enormes combien bas, mais il y a combien Ça fait 25 000 euros. Il y a une force spéciale, il y a combien de Il y a combien de Il y a combien de temps? Il y a combien de temps? Il Il y a combien Il a combien temps? Il Il y a combien Très bien. Et tout le monde a pu rester de il n'y pas de problème. il y a escadron, ou bien de Balarana, et gendarmerie. Il y a un film Et Il discuté. Il y a un Il y a un film. Il y a Il Il Il a Il Il a à ce il y a un risque de faire Il a désarmé, il a arrêté. Il arrêté 25 euros j'ai compris. Non, il a pas Il a pas de a de a pas de fait a pas de avec 5 000 dollars, 25 000 euros. Vous m'avez coup d'état à la barre. Vous la barre. un la à à alors que nous écouter Tahraba et quelques jours après, voilà a braqué les Chinois. Et, et, et, et, et, et, il les a retirés cent et quelques mille dollars. Il y avait des notes sur lui. Tous les ambassadeurs ont envoyé. parce qu'il était devenu vraiment un problème dans la cité. Alors, mais il a fallu remousser tout là, il y a peu Regarde-moi Également des nulards comme ça là. Oh non. Voilà. Il s'est fait passer parce que Ali a... Pour Ali a banné il système Parce que comme il a dans le au de il a dans tournoi, il a dans le à il Non. Mais Ali n'a jamais touché à ça. Il a fait son travail. Mais Andouar est magarou Parce que, non seulement, à les dealers de drogue, là, parce que Bila rapport la canarie, qui rapport n'a pas de rapport pas de rapport n'a pas de rapport n'a pas de n'a pas de pas de Maintenant il faut sur spectacle a un un Et oui. Et <janvité> Il a dit Il a dit pour était obligé a de Il a Il a Il a retourné Il dit faire Il a Il a dit Officier de de Il a et papa, il sur. Il est sur. sur. Il est sur. Il est sur. Il est sur. Il est sur. Il est sur. Il est sur. Il est sur. de voilà comment les choses sont passées, et quand tout son nom, il a créé peu il a il a Et, et sa camion qui ranant et 30% a été à la a un on a il mais il il y a un il a il a Mais c'est quoi tout ça là Vous êtes souris là Il y a pas les c'est parce que Ali n'était pas d'accord. Donc, drogue, ils ils n'étaient pas d'accord avec eux. C'est ça la vérité. Ali même a discuté il a là deux mois à l'avance. voilà le problème. Selon eux-mêmes, selon eux, maintenant, avant de me ma conakry force spéciale de la FAI, force spéciale la il Il y a, et donné, Dieu, mais pas en mais il est force spéciale, la bien, il est bien, il il est bien, il a il est bien, il il il il il il est bien, il il est bien, il est il est bien, il est il il est il il il celui qui veut une carrière, il faut m'enlever. Tu ne vas pas rentrer dans ça. Parce qu'il ne sera qu'il de Mais il faut tout de suite. Et il faut être jugé. un de Mais attends. D'Adis, lui qui est la le Mais D'Adis, non. Et on m'a jugé. D'Adis, c'est vrai. D'Adis a voulu conserver le pouvoir. C'est vrai, D'Adis a voulu conserver le pouvoir. Alors, vous ne fallait pas, à, pas à faire vouloir. Moi, je l'ai dénoncé à un moment. Mais de là à dire que hein, il n'a pas lutté contre les narcotrafiquants Il n'a pas lutté contre les narcotraficants. Il comment qu'on se les quatre mérités. On peut accepter de continuer de vivre dans un pays comme ça. Il n'a pas lutté contre les La preuve, c'est que et là. il y a right. <coughs> il il un américain, il il m'a il il il il a parce que quand on est dans la maire, on dans la yep. Parce que nous un inspecteur, Moussa Moïse, et Parce là. Oui. Et Et ça nous un Et nous Et nous Et Et et vous de suis un peu sur le côté, je à Oui. Et je suis un sur le côté. Bon, faut que à aies un fils. Je suis un peu sur le côté. Je suis un peu sur le côté. Je suis un On sur le côté. Je suis un peu sur le on Je suis un peu sur le Je suis un peu sur le côté. Je suis un peu sur le côté. Je la un peu sur dans côté. Je suis un peu un un pour gagner un temps, on a un On a un On en a un un officier. Il Voilà. Mais il Voilà. Parce que il pas nana. Non. C'est pas lui. <mets> <mets> oh, <mets> C'est lui C'est même Parce que même moi avait ne va pas la dîner. na dans la voilà, pas pas y avait les barons là-bas. Mais Écoute-moi très bien. il m'a beaucoup aidé la dîner. Mais non, non Il a toujours dit il tient à moi ainsi de suite. Mais il y a pas à Il y un cénéral. Il y Il y Il Parce qu'il Il y un Il Il Il y un Il il fallait, tarif, il fallait il fallait il fallait battre, il il voulait la la justice le pauvre il ne pourra rien. pas le pouvoir voilà il n'a pas le pouvoir il n'a ni l'autorité ni le pouvoir parce que tu peux avoir le pouvoir sans avoir l'autorité mais mais ou bien tu as l'autre, tu as tu as l'un qui n'a pas l'autre mais si tu n'as pas même les deux à la fois, il n'y a rien de tout, il n'y a rien de il n'a plus de le problème, il y a un homme qui me là-bas, quand même il y a le tribunal militaire, Mais parce que moi, je ouais, suis a de qui n'a de C'est comme ça qu'ils ont fait depuis combien d'années. Mais Isiaga et tant d'autres, on se un ami, qui n'est qu'il me dit empoisonner ma fille là-bas, de suite. Mais ça ne peut pas continuer. Nous sommes dans un état où l'armée est là pour protéger tous les citoyens, les forces de défense, ou bien les forces de défense sont là pour, pour un clan, mais alors ça ne peut plus aller, ça ne peut plus continuer, et ça se terminera par soit une guerre civile ou bien une rébellion. Ça se c'est ça. Parce qu'en 2020, ils vont là-bas. Mais non, non écoute-moi très bien. Ça se terminera par ça. Il y a beaucoup de militaires qui sont en exil. Il y a beaucoup de militaires qui sont sortis. Il, Alfaratan Sindé, il nous Paris. Hein? Il ne réagit pas d'un assaut, les gendarmes aussi, il ne répliquait pas la Guinée. Mais ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer mieux pousser à dire quoi maman dit tout ça est-ce que rien n'a pas la bête après d'habiter grand non et il rien vraiment tout le qui non non il il maitre il rien à rien à il a pas Attends, on a a qui mais c'est ce qui a fatigué quand le est venu au pouvoir. Alors tu non seulement il l'a pas eu très bien. Quand on a ma soi, il a pouvoir d'incariner manara parce que tellement brigade tagi. Non mais qu'il y a maman de dire le nom. Mais dans le bon boye après niage là-bas d'Arina. Mais c'est ça la vérité. Et il s'est battu. Même on a mais qu'il est gear de saïra. Mais lui aussi il a commencé comme ça là et puis il a il a accepté. C'est ça. On en rien cru. Mon surnom dans la dîner. Nos monstres, à la nous a et c'est parti état. on a na y a que ça non il n'y pas question. Il Il Pourquoi tu vas mettre la tête? que Il va te faire Il, sa mais, <mets> mais, <mets> mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, la mais, mais, la on c'est les il n'y yep. -like a plus d'éthique en Guinée, il n'y a plus de référence en Guinée. Et à Tontofa, à on République on à la République on à la à la République On à la République on à à à et c'est il à qui sa place. maintenant tout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 non. Mais alors, il peut y pourquoi Parce que... je te dis, je te dis, écrit un bouquet à qui appartient le Maroc. un peu non, il y a un peu de a la Guinée, la société la société naratou, la société la société la société naratou, la société la société la société naratou, la société naratou, la société naratou, la société naratou, la société la société la société la société la société la société la société la société la société la société la société la société la société Et la société a la société pourquoi les Marocains nous ont pris Pourquoi les Marocains ont pris des sous en charge Mais nous avons 4 milliards de dollars. Mais ils nous m'ont tombé arawali. Il y a placé. Il Il se peut 4 milliards de dollars. Ou bien l'air Oui, il m'a dit un peu de Mais Écoute, c'est ça que les gens ne veulent pas dire. Mais Kinka Ramba Balinambe. <coughs> Tous les dictateurs africains, là, Mais si c'est des patriotes, Et non, <coughs> <c 'est ça>. <coughs> <coughs> Non, on a crédit suisse, a tout la parole. Là, ça n'a qu'à te. Mais mmh. attends, comme il a mine. Mmh. Ah, mmh. mmh. Hein? Mmh. Mais attendez, son pari, son pari, son pari, son pari, son pari ne savait pas, parce que ce n'est pas l'Assemblée qui a pris la décision. Non. Mais nous, On parle vraiment Ce n'est pas l'Assemblée qui a pris la décision. Il se prenait comme un président, un petit président. Et puis c'est qui a nommé tous les gouverneurs les 80%, c'est même région à Et puis, il y a certains même qui n'ont même pas fait. Même ça sur le territoire, c'est lui qui a déréglé la Guinée. Par exemple, ainsi de suite. des Guinée, il et il mais tout pour tout pour Mais Topi. de Il faut de de le la claraïde, les anciens régimes, de PDG, vous pour de Pourquoi vous n'avez pas Pour Pourquoi nous n'avez pas Pourquoi On doit ouvrir on doit toro. On a d'Ivoire, Et puis, il y a Côte d'Ivoire. Il y Et peuples de on doit avoir les toroïa c'est Et on a on On a mais il faut que vous parce que vous n'avez pas créé la richesse. La richesse n'est pas contre Mais en c'est place, en place, en, en, en les contrats gré à gré. Il n'y a pas d'appel d'offres, la concurrence n'est pas respectée, il y a une diloyauté complètement, c'est déséquilibré. Non, mais ne pas rentrer dans les théories de concurrence. La concurrence, pardon. Arrêtons ça. On pas pas on a vu ici un gouvernement, une famille, parce que la famille est malade, la famille. sur le Les membres du Bureau politique national, le PDG, Le Hein? Et y un C'est mon nana. Alors, qu'est-ce que nous avons à dire? si qui que c'est l'argent de, de la c'est l'argent des planteurs de la pascote. Nous avons le droit de réclamer. Comme j'ai le droit de réclamer l'usine de Koya là. Parce qu'on a un grand père Kabo qui Mais si on a laissé tomber tout ça, il fallait laisser tomber un état, de la a mais attends, on peut continuer ça On ne sait pas, on a sait pas, pas, on a gens, on on d'abord e e e as kunganye fara asor fagne elimine asatangu ndi ak fara mitsenze fama oy na minima ku i bori fara nanama Tadis c'est tare, c'est colonie fara i borira retour nanaki mais na fama je vais bien préciser la partie là parce que La haute Guinée se nerve. parce que je sais que à Karamirik Begbena, une occasion story et un projet va prospérer. Na la haute prospérer. que vous que vous avez là appelle appelle là. Lui, c'est un dinosaure qui dévore des, des, des trucs là. C'est pas moi. Lui, le plus méchant en Guinée parmi les cadres malinqués, C'est l'ancien couverté. C'est lui qui, à faut le faire. Maman dit Traoréma, les Morisanda et tant d'autres. Un petit groupe n'a tenu ni très fort. En ma Rambane n'a placé ma préfecture et qui. Alors, man, oui. hmm. ah, oui, oui, je alors, man, manga, la guinée, c'est la mais les gens On on est tous des panafricains. Mais Il de mille, de de de de yep. nom, -tu, Il Right. Hein? Mm -hmm. Et puis, à euh, mon ça veut dire que c'est un peu parce que ça veut qu on que que moi, avons dit que nous avons dit que nous dit que nous avons dit que nous qui dit qui dit que nous avons est que nous qui dit dit que nous dit a un tracé à l'effacie. Il qui est collant. Il y à un collair qui est collant. a un baril qui À a un baril a un baril qui est collant. de à qui est Il a Il a mais c'est l'éternel recommencement. On un même la Et il que ne tu pas aller comme ça. la pouvoir, mon Alors tout avec les gens qui en fait boyito pas ou en na pas na pas pas de pas An il y a des choses qui Il y a des choses a des qui a Il a des qui y a le Mais Il y a des qui Il Il pour moi, alias et avec le parti communiste. Moi, il y comme pas alors n'a pas Parce que mon beau. Alors, moi, Alors, mais le Alors, moi, je en fait, ça a été le premier député du Mali. Il a été le premier député du Mali. Il le du Mali. Il a été le premier député, Mali, le député Mali, a a Il a Il mais pas l'Afrique, se de faille. la guinée. Nous avons les juger. Oui. Mais est-ce que les Non. Oui. Écoute-moi très bien. Mais Big révolution dans la salle cancan. Et Famille Kaba, famille famille On n'a On n'a pas fait mais il faut y remettre, il C'est ça le communisme. Et comme on a rien à dire, Et nous, va le compléter. Quand c'est mais le ira on va le tout on est colon et mais n'a pas. Qu'on arrête un peu là. Mais pour les de là Ça suffit. Faut qu'on arrête un peu. Voilà. Il retourne tout qui m'a de Il a a tout qui N'importe quoi. Il a un Il a Il Voilà. Mais fait le il y a un policier qui n'a pas fait pas Il pas fait de mal. Il pas Il y a un de qui Il n'a pas fait Il pas fait de pas même pas faire un Il y et un Il Il Il de a Il y a de de 2009, 2000, 2008, 2009, 2010. Et le lieutenant-colonel, et le général corps N'importe quoi. quoi. Après, qu on, on a dit, un eh, de dit, qui on a a dit, qui on a on qui on a on a a on a un un navire qui ne peut pas montrer le chemin à un navire. c'est pas possible. Voilà. Pratique, non, c'est pas possible. Non. Mais ne sais pas si les des simples, les simples vigiles. Et c'est fini ma ministre, c'est vraiment ma présence. Mais c'est quoi tout ça Je ne sais pas si c'est un protocole. Je ne sais pas si c'est un protocole. Zéro Dis donc. Mais non, mais attendez. Il va falloir qu'on ait un protocole. Non, je ne sais pas si c'est un protocole. Rien, absolument rien. Projet d'un protocole, il faut faire un protocole, un un ils sont venus pour arnaquer les gens. Ils vont prendre de l'argent et on va tout reprendre encore. Ma Très bien. très bien. Merci. Très bien et toujours voilà. Abdass Bangola Rouhamé. Moitambé. Non, on s'en fout de qui. Même si tu es qui, qu'on est fini d'endre À la Guinée, bien. Il dit à faut que pour D'abord, il faut que nous mon C'est-à-dire, il Il a fait mon frère. à a ouais. <coughs> il, il a des <coughs> pour détruire notre pays. Mais il détruit fait a des mais, à au nom de tous ce qui À chaque fois que moi, je fasse une vidéo, me reconforte le moral. C'est-à-dire, et le monde a n'a pas fini la de Parce que pourquoi n'a vécu, rien, n'a pas fait. la a n'a fait. Il a, -feu -feu -feu a limine, escadron mobile numéro 3, à l'époque, au temps de commandant Daou. Mais e a il y n'a pas de Mon frère, il a Parce que Abadam, il a eu un Près Malik, Pour Malik. On va faire quelque parce que l'autre. Eh, on va la tourner dans la Guinée, qui, qui basse Guinée, Libanais non, population tagi, parce oui. que tout, c'est les Libanais qui commandent la Guinée. Après, la Guinée abri. Surtout d'ailleurs, mine d'or au Dangré, faut le faire sagement à haute Guinée, basse Guinée, tout, tout, tout, Libanais nara On va la tour. Je ne pas si je suis un peu plus un peu ne pas si je ne pas je pas à partir du moment que Petit Barofine de Fura, il a dit, au roi La de l'Afrique dit, non, il y a suis tombé, je suis tombé, je suis mais fin d'un an a fait. Il y a étrangers à foutre la guinée mais la guinée considère considérément. N'a rien mais mais considère considérer ça reflète. La guinée gouvernement Parce que. Eh. Frère Malik, non. Moi, il fallait. Il fallait a pas Non, fallait ouvrir le n'a Il voilà. fallait ouvrir Il la Flamma. Il fallait ouvrir la Flamma. Il fallait ouvrir la Il la alors, vous avez parlé de la Guinée, de la Guinée à l'année parlé de la nationalité de la Guinée. Vous avez parlé de la nationalité de la Guinée. Vous savez, la là Quand il est venu, il a donné de la nationalité à beaucoup de Libanais. Il les a donné le moins. Ali, si vous m'en l'honorez, lui-même, il était au Liban. Monsieur, il a fait le tourner avec nous, à nous, à nous, à nous mais est-ce que l'État est au Liban L'État État, Mouna. On a dit qu'il fallait À des choses. On dinama, dit qu'il fallait faire des choses. On a dit qu'il fallait faire des choses. On a dit qu'il fallait faire des On On qu'il On oui s'il te plaît, il me -ma. oui. Mais s'il te a un fallable. Tu <gum> <gum> Et tant que vous on trouve des gens qui vous ont dit, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, mais Qu'est-ce Mais alors a Mais je ne suis pas en train ma. tu que des pas voulu que je fasse des que pas voulu que je fasse parce que tu n'a pas voulu que je Tu que Tu que je fasse que je fasse des que des que je fasse des que je fasse des mises en que des mises en pas il avait dit après ça, mon il il a Il a corrompu les gens et tout ce qui s'est passé, nous nous connaissons tout ça là. Mais c'est un état de droit. Il ne peut rien contre moi. Mais, il envoie des gens à moi, des choses comme ça, dans la Je ne veux pas. À quoi il y a ça, moi, ça fait, là, là, là, là, là, Ah, on a voulu l'en cuir, on peut pas faire là-bas derrière, <Susse> on fait entendre <Susse> quoi. On en rampe bien cuir, tant qu'on a voulu comme ça. savez d'ailleurs. Libanais, là mes reins ont pris parce que Libanais parle gaiement maquillé. Là mes reins ont pris, c'est comme ça. On a rampe bien cuir. Et mon garon a cessé alors. Rien, la colacri, et le télé sponsorisée. Et tant la deuxième bureau, troisième bureau, ils sont tous des cartes quand les pardon, ils ont tous les... Et, et, et, ils ont des cartes dans dans n'a dans et ils ont accès à tout le monde c'est on la, la Guinée, c'est on se C'est C'est Bon, alors, mais il y a rien à quoi dire la il y a parce que l'on fait voir faire le temps il dans le mais il faut faire un non, non, non, et puis il y a moment parce que Et puis il y a un moment où qui ainsi de suite. Parce que Libana na magistrat Mais il Et bien, n'a y a Mais bien, il et voilà, nous nous libanais Nous Nous Nous Nous libanais. libanais. libanais. Comment on va se tout ça, Mais il y a On a On On On de de mais on la Guinée. Mais on a fini de la Guinée. là. On On On la <susuré> et là qu'il a commandé mal, écrivez Yama. At Tamara, alunçant touré, que le monné ne m'bot, comme am yermé là qu'il est avec. Et on a une université à Kouraba Non. On a voulu n'acquit. C'est la médiocrité et la somme de la médiocrité ça va donner de la médiocrité. On a dans n'acquit. Petit n'a pas rien à dire à Yama. Ah qui tu ça me met Tamara Ne parler pas que, et bah les malades il y a qu'aux suites qu'on ainsi de suite parce que ils sont très subités. Voilà. Et non nous, les Libanais, sont très solidaires. Là. Mais oui, hey, et voilà, hey, ils sont très solidaires. Hey, et qu'est-ce peut Voilà. Ouais. Et comme je suis là, mais voilà. Mais qui n'a pas de faire la la Guinée? Non, on tsouma, e, a tombé par la fin de la Guinée. Et il y a un Pablo Escobar. nous un la Guinée. a présenté. Oui. Ah mais oui, parce que... Ah mais Cobra dit patriote. Voilà. Et bon, il y a un colon, oui. ça suis un colon. Je on un colon. Je suis un colon. Je suis un colon. un colon. Je suis un colon. Je suis un colon. Je suis un colon. Je suis les colon. Je suis un colon. Je suis un colon. Je la un colon. Je suis un colon. Je suis un colon. Je suis un colon. Je le a c'est pas la peine on n'allait pas guérir. Alors, on a pas le pouvoir. Mais c'est vrai. Quand on n'allait on le il on a pas le On pas On pas Mais on pas gérer Mais on pas Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Très bien. C'est ça le problème. Ils sont tous bleus. Et non moi, je Mais non. Je leur dis, à il y a un se de <coughs> <-igence> Il ne peut même pas voilà moi il me dit frère à gouvernement n'a n'oubliez gawal il, et botże, dans notre dans notrenet, il a là la ségée quand tu vois mais a aujourd'hui à l'essentiel il a mais il m'a autorisé mais ne se marche as mais non non mais a fini qu'est-ce que tu veux voilà ah, ah, ah, ah, ah, ah. Tu t'imagines Non, tu t'imagines Non, non. t'imagines oh, ne sais ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pas. Je ne Aujourd'hui, nous sommes devenus l'un des états narcos. Et Danis, s'il n'y a pas eu 28 septembre, hein, c'est là-bas. Oui, parce qu'il a voulu garder le pouvoir. Il a lutté contre des narcotrafiquants. Ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître, ça. Voilà. Et après, c'est ce la Mandarasso. Et tous ceux qui sont en train de faire toute la pagaille en Guinée. Parce que, qu'est-ce que nous sommes en Amérique Il nous ma qui On ne connaît pas pour fin de la vie, on est là, Na est on est on parce n'a est est on on n'a on est on on il faut que le mouvement de la République de Guinée, le mouvement de la République le mouvement de la on le mouvement de la République le mouvement de la République le mouvement de le mouvement de Guinée, le mouvement de Guinée, le mouvement de Guinée, le mouvement de pas de de la le mouvement de le mouvement de le mouvement de et les il faut yeah. les C'est pas normal. C'est ça. qui ah, pas euh, et bon, bon, c'est Moussa Falahakoui. Ceci. C'est-à-dire dit Nato, il m'a parlé de la Falahakoui. Ceci. Nato, Nato ma crou, Voilà. Alors, ah Nato, ma. m'a dit, docteur, il n'y rien Non, Nato, ma voilà, C'est-à-dire, mais, ben ma mais au moins, parce qu'il est nato, nato-femme, Nato nato, nato et heinja, a Voilà. Et Voilà. Ah oui, M. Bangula, Mais Merci. Je vais vous dire. Je vais Je vais dire. Je vais dire. Je vais dire. Je vais dire. Je suis d'accord. Il ne me rendra pas à 5 bêtes en minima. Il est bête en minima. Et bête en minima. Non, de. Voilà. Alors, PDG n'a pas la Guinée. A version n'y a rien. N'a pas trop fait. Mangaille au fort. Et d'orne. Yati. Et d'orne. Vous retraite. Et nana. N'y a son américain. N'a pas le cas de la Guinée. La mairie. La mairie. Voilà. Il voilà. y a des On traite On traite filles. Mais il a Mais quand a voté comme une Il faut Il voilà. pas Il voilà. n'y a pas de problème. mais comme une Il faut Il de et problème. Il la a problème. Il la a c'est pas ma qui est le problème. Non, le problème. Mamadi C'est un gouvernement parallèle. Toujours. il et Tu sais, Il faut juger tous les dossiers. Mais, il ma, connu que depuis la Guinée, depuis 56, je me Et ma, que depuis 56, à je me ré nana, tous les nana, je me nana, je me ré je je me ré je que ré Et moi, je me ré je me ré je que il non non puis, a tenté, moi, man, a... ça, quoi, de ça mais moi je m'en fous excusez-moi très bien parce que je ne dis pas de la guinée et puis deuxièmement il y a dit passe guinée mais oui. il y mais il se trompe de coque <rire> il s'est disqualifié, il nous tire D'ailleurs, n'est Le Guinée n'est pas ethno. Mais c'est Mamadi et la façon de gérer son pouvoir, a fini Mamadi a été bon un mois seulement, deuxième mois, il a été Il a été tôt, c'est il va le récolter. Il va le Il continuer. De les façon, on est en de faire des Voilà. On est de faire On est en de faire des choses. On de des choses. On On est en train de faire On est en de On du monde.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 c'est le seul pays, qui, est fait hôpital, qui est le fait pays, c'est le seul c'est le seul pays, fait sur le Mais le il a pas la peine de rester dans un pays comme ça. Et il il a ça il a il a a dit, dit, hein? il il a a il a a dit, il il a a dit, il a dit, dit, a dit, il a dit, il a dit, il mais on a eu une réforme, donc, à Muna. Ah, on a eu produit manqué, ou bien c'est fendé manqué, quoi. On a Keli, on a hétoré nan, nan kui, on a moulou ma hétoré la kui. Kabi on a nafala, on a faute kéli, on a hétoré nan kui, on a hétoré nan kui. Voilà. On m'aura, on y va, févina, on bambou farbon, dira, on bambou kwe matalifira, quoi. Vini, toroi. N'a falébé. Voilà. On est toroi, y a tiki toroi, vini C'est pas possible. On a la caméra et pas ma sœur. Parce que pas, Parce que c'est le blanchiment. Et on a garanti à on a contre on a mon Mais où non Ici c'est un état de droit. Mais on va là redemander dina. Juge Non. Mais il a et ça il n'y a pas de a a a Il très bien voilà nanara wa salam ongavu blagues au monsieur robert saratafala a que gouvernement parallèle dans la ligne non dinara gouvernement parallèle dans la Guinée, tant gouvernement d'Ori. d'orii à salon qui le qui est géré par télécommande voilà amounyama ne fermez très c'est d'où est ce gouvernement qui voilà c'est tout mais maintenant tu entends gros tu vas lui là non non pas les Les vrais, les vrais, vrais décideurs, et ça n'en a. Pas. Parce que les commerçants, les commerçants, ils sont la Ils sont a là, a est ils à la fin voilà et puis là, voilà. ils voter là, ils sont là, ils Mamadi n'est pas président de la République. Il est président de la Gente. Il est président de la transition selon la charte. En charte de respecter, il pas de respecter à partir de ça. Ce pas possible. Voilà. Il a pas de Nous Il a Malik. Il a un bien. de temps. Il un de a un de Il de Il a tout. <Tit flaws yapa> non, il a mini. Il n'y a pas de mini. Il Il n'y a pas de parce que, comme <rire> vous, je suis très il y a de problème. de pas Il pas de Il Il a Il y a Il de Il a de Il a de Il a Il a de a de a de Il Il a de a de mais Bon, alors. Alors, attends. Et Merci beaucoup. Et Ibangura, Et Elle a fait Elle a fait la on a fait la fête. On a fait la fête, il a fait la a la fête. c'est que le pdg il est la suis très heureux de de vous parler. Je suis logique heureux Je suis très heureux de vous Je suis très heureux de vous Je suis très heureux de Je suis oui. L'ancien a na programme na ankuy. Amou fama. C'est un faux type. Komora. C'est un faux type. La guiné mine kobribi na tani. Investissement public. Avant kassori, c'était lui. Mangayofa. unique et keren accepté. Ibara perdera pouvoir. Mangayofa. Bloc nei. Nan -ne bloque depuis s'artoure na farahan et améliore financièrement et l'en sera qu'ontera pouvoir pris ou nakana qui sera premier ministre afin uniquement pour renverser le euh, l'en sana a à vous faire effectivement afin non ma ouaf la bana sera ba gham gérant scrib zéro nothing warba warba zéro nakti zéro amou ce fange o te ça va 100%. Ça va 100%. Depuis quand ce groupe-là est dans ce pays, rien. Il nous fera la guinée. Est-ce qu'il nous fera? Vous avez des contrats avec les Libanais. C'est-à-dire, il nous fera les Libanais dans la Côte d'Ivoire. Maintenant, il nous faut un peu de temps. Il nous faut un peu de temps. Nata Dandamadi. m'a dit, tu n'as pas d'argent. Relation, mon ami libanais. Il va mourir. Donc, comme je... je moi, je parle de, de, de l'ancien Kouyati. Oui, c'est un faux type. Mais comme il est de même ethnie que toi, il est là, Naluna, Borina, bon, il est là, bon, de est il ils ont un clan. Et ce clan-là, la Guinée-Taoumane, de femme. parce que je est homme, et qui est est qui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 mais, pourquoi, on ta moussama, eh, la guerre portefeuille Parce que si le ministère, de Nara. Pourquoi, on moussama? Quand on m'a fille, directement, est à on a, on a est à Mais, pourquoi, on a t'en a Et quand même on a Quand vous me dit, il Voilà. Parce que, il n'y a rien, que, il m'a jamais à Rafa, à débat économique technique. Et On s'en fout de ça c'est On Les les et un candidat présentement, à la diplomatique, ça me sera à disposition. Moi, il sera à disposition. Et il a un critère qui me dit mon Écoutez-moi très bien. Je le dis et je le répète. Et avons je ne et puis là. pas là. Nous pas pas Je pas Je Je sans tabou, à tout moment C'est tout. Arrêtez-moi écoute, la Il C'est même. Il Biographie, il pas même. mais l'école na Arangri, belle vue. Mais Moi, église na faut tomber dans la on Et puis, on comptabilité. Monsieur, comptabilité, comptabilité na l'air, comptabilité mais la comptabilité va dépasser. Si tu ne t'es pas amélioré, c'est que les gens ne peuvent même pas discuter. Ceux qui peuvent tenir le débat là-bas, c'est d'abord, euh, c'est nous, s'il y a euh, à peu près des euh, choses euh, fall un peu euh, sur les relations internationales. Mais euh, ils ne sont pas à jour, ils ne peuvent rien discuter. Il faut une nouvelle génération pour discuter avec Il n'y a pas de débat. Pourquoi dans tous les pays du monde et face à face là Quand il m'a tout, moi. Même Mais attends, pourquoi à Parce que pas télévision, dit Après, fait C'est là. C'est le problème qui est là. Tout ça, c'est du blanchiment d'argent. Énorme blanchiment d'argent. Voilà. Et ça, comme le Tongo, il est né, comme le Mouyéri, à origine. Parce que le blanchiment, c'est en fonction de l'origine de l'argent. Et ça, comme le Tongo, il est le à Tongo, On a amené l'OMI à Nous, on va intenter des actions ici, en France, partout, aux états unis On va récupérer tous les biens. Voilà. Et ma femme, on va guérir. On va. Alors, à la on va y aller à canibale, Voilà. Merci. Il y a une fagne, il est voilà parce que je dis, a si voilà on à a 6 millions de dollars, 6 millions de dollars, 6 millions de mais il y en a qui, est-ce que campagne dans tous les pays on plafonne les mais vous n'avez pas de parce que le vous le dans c'est ça la vérité, voilà. Merci Pourquoi ne blanchiment oh. <tout> ah, Mais pourquoi ne paradis? Oh. donc. il côté, de Roma. Hein? même propre. Mais où sont les de Attends, attends dans cette c'est le seul Premier ministre qui n'a pas signé son PV de passation de service. à Maraba. Mais pourquoi t'as moussé votre Pourquoi t'as moussé De Deuxième coton, projet coton. Mais il a pris de l'argent et puis il a fait des bus pourris là. Excusez-moi, les bus étaient pourris, voilà et c'était presque un don. Alors il y a eu un crédit, un crédit n'a qui. Laisse raconter. Je sais que je vais arranger ça prix. Parce que je vais est à petit présent. Maintenant, on vais faire un prix. Il préparer quoi Je son compte un prix. un prix. Je a un prix. Je on Je un prix. Je vais faire a On un on un prix. Je vais faire un un prix. Je vais un prix. on vais On a un prix. Je vais on un un prix. de la un un on a les Merci. merci. Merci On on a action engagée. On va donner, on va tenir pétition, on ra signer. on va chercher les ONG, on va traqué à partir de la, à partir de la France. Voilà. Ayon, et On on On a on Mais Salut, on a raison, on a raison, y a raison, a raison, on a raison, gay na raison, on a raison, on a raison, on a raison, on Et on a on a raison, on Et raison, on a a a Et toi, on a on alors, nous, on on on on s'est battu contre Alpha Parce que moi je, te, je le dis, si nous acceptons ça, c'est pas la peine de combattre Alpha Il fallait le laisser. C'est ça la vérité. Non, n'a pas le fébide. Voilà. Parce que quand on alpha combat Alpha manière, on va y accepter, c'est pas la peine. C'est le même système qui est là-bas. Voilà. Et puis c'est pire d'ailleurs. Les 718 sont où? Les 518 sont où? Il ah, y en Il Il Il en a Il même... en a Il a Il pas de... Il Il Il a Il faut que ton nom soit tel pour ne pas que tu ailles en prison. Yeah. Mais ça, alors si c'est ça, ça ne peut pas aller. Ça, je refuse, moi. Non, voilà. Non, non. Voilà. Et, wa salam, on a au malin. On va pour Merci. Merci, merci, merci à vous aussi. Merci. Et justice, il y a de Il y a un peu Il y a a Mais pouvoir. Cyber vous êtes un de Il Apirin Makiti, c'est il bonheur, c'est un bonheur, c'est un bonheur, c'est c'est c'est L'ancien a kouyatéo. La, la dame tsarandaraba n'en rinaki. Des vrais ethnos méchants et tanara. Quand on a kalil balafalangabahara agbiramine la ginefiyamasona mutima. Mais non, comme elle, elle avait même commencé à sortir. Anoué. Alors qu'on t'en chien a Elle ne se rendait même pas compte. Et n'a abamou, et n'a n'a pas maiki. Y'époque naiki. Elle s'est retirée aux médias. Maintenant, il a Elle a fait de Elle a en Il a a a fait un a on s'en fout de ça. Nous, on en fout de faire. fait un n'ira mané. D'abord, les cadres malinqués sont tous des malhonnêtes. Bili. Et certains sous-sous. Tous. Bili. Alors, personne n'a épargné chez moi. Si tu es malhonnête, tu es malhonnête. Là, ça n'a quoi C'est un faux type. Comme on aura, depuis quand Moi j'étais à l'école primaire à Fria, 71. Ce dernier est dans nos mines. Et jusqu'à présent, il n'y a pas marche dans tout Il n'a a eu que Et moi, c'est blé. Depuis, après, la Il a hang kanafi. Mais betemara, ils ont trahi l'ensemble. Il y a des des choses. Il y a des gens ont fait des choses. Il a mon bouma, et autres, et puis les 10 hectares, je vais récupérer. Je suis un salaire. Tout le monde terrasse tout. Y compris même l'aéroport. Je vais casser pour nous. Regardez moi des vauriens comme des campagnards revenus comme ça à la flanqués en basse-Guinée. Et nous me Hein? C'est ce qui me fait mal, détruire une personne à cause de l'argent. En cause de pouvoir qui ne t'appartient pas. Les lancers de sont là pour l'argent, pas pour développer le pays. Et puis, Pousser les jeunes contre les autres. Nous avons un peu de démoli. Nous avons un peu on a lancé la cuillère, c'est qu'à la femme. Maintenant, il y a tout faire à l'aïra. Là où vous avez construit là, tous, au baïdégué, à la cuillère, à la cuillère, à Rambi, cuillère, à la à la famille appauvri, et puis vous êtes là, détruit, lancé la aussi. Pourquoi On va vous détruire tous. Talati. Moumou diamant, lancé la cuillère, tant, un maudit comme ça là il la Guinée, Il t'a la maman et sur. Oui, il t'a là parce que on Vous avez tué combien de personnes en Guinée? Combien d'intellectuels de tout bord où vous voulez envoyer ce pays là? Où? Où? Nos, nos ressources s'envolent partout en Guinée. Ils viennent, ils ils, ils prennent de l'argent, ils quittent, prennent de l'argent, ils quittent. Maman dit, normalement, Allah voilà. m'a repris dans le non, à Ottawa, Kassa. Voilà. Moi, c'était mon souhait. Ramasser le reste, les restes du PDG en prison les restes de ces en prison, y compris ce Après, mon y transition, audit faire ma mon... de maintenant. Voilà. Mais Amatu, Parce que le est en un depuis Il Imarabama, ma a des gens qui sont très bien. ma y a des gens qui sont très bien. y a des gens qui a des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui sont très Il des a on est pas on vous n'êtes pas là, vous n'êtes Comme vous avez de bons passeports, on pas là, on pas on pas on refera, nia? On coule, coule et te refera. On va les torturer, ils famille d'or, on est rendu dans les misérables, des orphelins, voulez rendre leurs familles orphelins, les misérables et, et lorsque pendant que au boit le film, orphelins là, on t'engage famille, moi je couvre les luxurières. free, the fucking people, stupid people. Inutile puis Vous êtes nul en avenue des personnes sans réflexion. Pourquoi détruire un être humain? Pourquoi? En même temps, hein, je fais partir, hein, je suis parmi les grands décideurs du monde. À quel titre? Des gueulards comme ça, là. À quel titre? Est-ce que l'ONU te reconnaît? La CDA ou la même chose. Ils ont compris finalement, vous êtes un faux type. Si vous avez vraiment, le gars-là était un cadre de référence, il allait avoir un, un grand poste, soit à l'ONU, ou, mais où. Grâce à Lansana Conte, vous êtes aujourd'hui comme ça. Mais Lansana Conte a été trahi par ce monsieur-là. C'est lui et son groupe, tout ça là. Et Nato a amené Ouaraba, Foya Waraba. Wash, we're gonna...